Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est une question que je me suis posée comme ça. Je me baladais déjà aller en cours et je me suis dit en fait... Je me rappelle de Parcoursup, j'ai été sur la première session de Parcoursup juste après la réforme d'APB. Et je me suis dit en fait, je me souviens Parcoursup, bon on devait faire des vœux, j'ai fait mes vœux, j'ai fait mes choix. Mais pourquoi ça générait autant de stress C'est-à-dire Parcoursup, je sais pas pour vous, c'est pour ça que j'attends vraiment vos retours dans les commentaires pour cette vidéo... Mais pourquoi Parcoursup, ça génère du stress Pourquoi quand tu dois faire tes vœux, que tu as les différentes phases, tu es assez stressé Pourquoi tu es là, tu as des dizaines de milliers de formations et tu ne sais pas lesquelles choisir Pourquoi tu es là, après tu vois la liste d'attente avancer tout doucement Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, peut-être qu'il y en a qui vont vivre ça cette année. Donc vous allez assez vite découvrir tout cet envers du décor et toute cette attente que ça va générer. Et je me souviens que personnellement, au mois de mai, quand il y a eu les résultats Parcoursup, je passais des nuits où je m'endormais à une ou deux heures du matin. Les résultats Parcoursup tombent au mois de mai, juste avant le bac de juin. Donc c'est vraiment pas la période où il faudrait que tu dormes mal, mais per personnellement c'était mon cas. Et après, il faut que tu attendes d'avoir ton vœu. Personnellement, j'avais mon... des vœux de licence de maths, mais qui n'étaient pas mon premier vœu, je voulais faire une prépa MPSI. Et j'ai eu mon premier vœu qu'en juillet. Donc, tout d'abord, si jamais vous attendez vos vœux, euh, soyez patient. C'est pas grave si ça prend du temps, mais répondez bien dans les deadlines pour pas être mis euh, out de Parcoursup et perdre vos vœux qui vous intéressent. Mais sinon, voilà, le, le point que je voulais aborder, c'est pourquoi c'est plus stressant, peut-être, Parcoursup que pouvait l'être APB. Donc, déjà, j'ai regardé au niveau des statistiques. Vous avez euh, 800 000 personnes, je crois, environ chaque année qui font des vœux sur Parcoursup, avec une moyenne de 7 vœux par personne ou un peu plus, je ne sais plus, mais en tout cas, je me souviens que ça a chiffré à plus de 6 millions de vœux totaux qui étaient réalisés. Parce que comme vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux, un vœu peut regrouper 10 sous-vœux, par exemple, euh, les prépa MPSI, vous pouvez les, euh, les grouper, ou euh, peu importe la formation, quand vous l'avez en internat et en externat, vous pouvez également la grouper. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un micmac de combinaison qui fait que vous pouvez très vite vous retrouver avec énormément de vœux, mais si énormément de personnes font énormément de vœux, ça augmente considérablement derrière l'attente que vous allez avoir et le temps que vous allez mettre pour avoir les vœux qui vous plaisent. Alors bien sûr, je vous conseille même de mettre un maximum de vœux, même si derrière ça va ralentir l'algorithme et que vous allez mettre beaucoup plus de temps à avoir vos vœux. C'est sûr si tout le monde réfléchissait en se disant je mets qu'un seul vœu et c'est celui-là que je veux, c'est là où je vais, voilà, il y aurait beaucoup moins de tri, beaucoup moins de vœux et ça irait beaucoup plus vite. Le problème c'est que c'est un peu le jeu de l'offre et de la demande, c'est-à-dire Parfois, il y a plus de demandes que d'offres. Vous avez des formations très élitistes ou soit des écoles très demandées ou parfois, vous avez 5000 demandes pour 100 places. Donc, c'est sûr que si tout le monde faisait qu'un seul vœu où il mettait cette école particulièrement, donc même s'il n'y aurait pas 5000 vœux, il y en aurait peut-être, je sais pas, 500 ou 600 si vous aviez le droit de faire qu'un seul vœu. Mais s'il n'y a que 100 places, on ne va pas pouvoir générer des places. Donc forcément, des gens se retrouveraient sur le carreau. Donc voilà, Donc je pense que le contraste aussi entre Parcoursup et APB, APB, de ce que j'ai compris comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait deux phases. Et il y avait une phase où on disait, bah, t'es accepté là, point final. Deuxième phase, t'es accepté là, point final. Genre, tu devais hiérarchiser tes vœux. Et en fait, la moulinette le faisait tout seul. Et en gros, il y avait un jour où t'avais tes résultats. Et soit ça te convenait, soit ça te convenait pas. Et t'attendais de voir si t'avais des vœux plus hauts qui étaient acceptés sur la deuxième phase. Mais en fait, le nouveau système de Parcoursup fait que tu vois en direct l'évolution des vœux, c'est-à-dire quand tu vas voir tes résultats au mois de mai, tu vois en direct, jour par jour, euh, heure après, enfin c'est pas à l'heure que ça s'actualise, c'est tous les jours, tu vois tes vœux qui descendent au niveau des places, t as plus que 200, plus que 180, plus que 180, euh, 175, 170, et ça je trouve que c'est très générateur de stress dans le sens où tu vois la concurrence directement et tu te dis est-ce que mon vœu va passer Et c'est normal parce que tu as envie d'aller dans une formation qui te plaît, en as peut-être tu as des vœux que tu vas faire qui vont te plaire plus que d'autres, et tu vas être là à te dire « pitié, il faut que j'ai ce feu, il faut que j'arrive à l'avoir ». Donc après, tu voudrais faire passer le temps plus vite, mais tu ne peux pas, et donc tu dois attendre que c'est un peu un système en escalier, dans le sens, quand tout le, toutes les personnes qui sont, imaginons, le top 10% de France aura choisi son vœu définitif, ça libère des places pour le 20%, qu'il va en libère pour le 30%, etc. Parce que chaque personne, même si la personne, je ne sais pas, la meilleure personne de France, elle a mis 15 vœux, avec des sous-vœux, etc., elle peut aller que dans un endroit à la fois physiquement. Donc, ça va libérer 14 places pour la deuxième personne et ainsi de suite. Donc, je préfère te le représenter comme ça avec des tranches de paliers, Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et euh, voilà, donc je pense que déjà l'un des deux contrastes, c'était que le... sur APB, tu voyais pas la moulinette passer. Là, sur Parcoursup, tu vois très bien le détail des vœux, tu vois très bien comment ça avance, tu vois très bien quand tu es recalé ou pas. Là où sur APB, c'était, tu as un résultat. Et c'est un peu comme ça pour ceux qui font des concours en prépa généraliste, SCUI, ingénieur, etc. et tout. Vous devez hiérarchiser vos vœux et on vous dit vous êtes pris là, et vous êtes liste d'attente tant sur ceux qui sont avant, c'est-à-dire ceux que tu préfères, mais ceux que tu as après, tu es retiré de la liste d'attente. Et ces deux systèmes complètement différents, mais c'est pour ça, encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à dire lequel vous préférez sur les deux. D'un côté, vous avez un système où vous devez hiérarchiser vos vœux, et donc vous devez choisir en amont lesquels vous préférez, et c'est après la, euh, la, la moulinette qui va le faire tout seul et qui vous donnera votre résultat final. D'un autre, vous avez aussi cette vaste euh, comment dire, liberté au niveau des choix, parce que vous pouvez choisir des formations totalement différentes, et vous pouvez vous projeter n'importe où, dans le France, en France, euh, en Outre-mer ou même ailleurs, et vous pouvez euh, choisir jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire au mois de mai, vous allez avoir la possibilité de euh, changer d'avis, de reformuler l'ordre de vos voeux, euh, de vous dire « non, finalement, je ne prendrai pas ce vœu si je suis accepté ». Là où sur l'autre, bah c'est vous avez fait votre liste, vous avez fait votre choix, vous avez classé. Donc chaque euh, formation et chaque euh, plateforme, on va dire, a ses avantages et ses inconvénients. Et le deuxième inconvénient, je pense, enfin ce n'est pas un inconvénient, c'est une différence, je préfère dire, parce que ce pas un inconvénient, je, je trouve que même c'est un point positif, c'est que Parcoursup, tu as une cartographie de toutes les formations de France, et vous voyez, c'est un peu le principe quand parfois on a beaucoup de choix, on est un peu perdu. Donc c'est là le travail de l'étudiant aussi, c'est d'essayer de retrouver ce qui peut lui plaire, d'essayer de trouver au milieu de toutes ces informations ce qui peut être intéressant pour lui. Et le plus dur, je pense, c'est quand tu as des dizaines de milliers de choix, quand tu n'es pas forcément sûr de ton orientation, que tu as encore des doutes et que tu te dis « je dois restreindre mon avenir à quelques choix ». Alors, euh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous restreindre pour quelques choix, vous pouvez changer d'orientation après, les admissions parallèles, ça existe, tout ça, tout ça. Mais je veux dire, je, le fait d'avoir une cartographie immense et de vous dire que vous avez le droit de choisir que 0, 0,001%, même s'il y a plein de pourcentages de cette formation, euh, de toutes les formations qui existent qui ne vous intéressent pas, je trouve que c'est assez complexe quand on a seulement euh, 17-18 ans, vers là, et qu'on est là de se dire « bon, maintenant je prends mon futur en main, euh, je peux finir aux quatre coins de la France », et je pense que ça fait aussi un peu peur, là où avant, les formations euh, sur APB, comment dire, elle fonctionnait plus à la proximité, dans le sens où vous étiez, je crois, alors je ne suis pas sûr de mes infos, mais il me semble que vous étiez plus prioritaire pour aller sur des formations qui sont plus proches de chez vous. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi j'étais du Sud-Ouest, si tu voulais aller à Pau, tu étais prioritaire par rapport à quelqu'un qui, je ne sais pas, était à Paris et voulait venir à Pau. Tu vois, ça restait assez régi régional et euh, dans le coin. Donc euh, voilà, c'est des petites variantes, parce que personnellement, tu vois, euh, je me souviens, euh, petite anecdote supplémentaire pour les prépas, j'avais été accepté à La Rochelle et j'aurais pu avoir Clermont-Ferrand. Alors que je venais du Sud-Ouest et celle de Pau à côté, ben j'étais trop loin en liste d'attente. Donc tu vois, les facteurs géographiques ont été délaissés au, pro, au, euh, au profit des profils. Et c'est peut-être une meilleure chose. Après voilà, c'est des points de vue différents. Et voilà, c'était juste un questionnement que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis dit pourquoi en fait Parcoursup génère autant de stress Et j'ai trouvé deux facteurs principaux, c'est le fait d'avoir un choix assez grand de formation mais de voir la concurrence, avec des guillemets, enfin c'est de la concurrence quand même, directement, c'est-à-dire tu vois le nombre de vœux, tu sais combien il y a de vœux qui ont été formulés et de voir ta place dans la liste d'attente qui diminue progressivement jour après jour là où tu as d'autres systèmes qui permettent un peu de le cacher et tu as juste le résultat direct qui est fait après la moulinette. Donc voilà, donc vous, quelle interface vous préféreriez entre un parcours sup où vous avez un choix assez libre et euh, par contre où vous voyez jour après jour les résultats descendre petit à petit, donc ça génère un peu de stress ou un choix où vous devez hiérarchiser vos vœux dès le début et après, c'est comment dire, une fois que vos vœux sont hiérarchisés, bah, vous n'avez plus l'avenir entre vos mains et ça se fait tout seul. D'ailleurs, Parcoursup a mis ou va mettre quelque chose, c'est un auto-répondeur Alors, je sais plus le nom qu'ils lui ont donné, mais en gros, c'est vous allez pouvoir hiérarchiser vos vœux et en gros ça répondra tout seul à votre place donc euh, si jamais vous savez vraiment dans l'ordre où vous voulez ranger vos vœux et que vous avez une vision globale et définitive là-dessus n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous aurez beaucoup beaucoup moins de stress par rapport à tout ça je me souviens, j'avais peur que mes vœux sautent j'avais peur que euh, je réponde pas dans les délais et nous quand on répondait pas dans les délais ça te signalait comme démissionnaire de Parcoursup et tu perdais toutes les formations que tu avais mis en vœux. donc euh, c'était vraiment euh, assez, assez fou hein. en même temps c'était la première année, c'était les premiers tests donc je pense que maintenant ça s'est affiné là-dessus mais vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet auto-répondeur qui permettra peut-être à vos voeux d'être, comment dire, plus organisé, hiérarchisés. Et même de manière globale, je vous conseille de hiérarchiser vos voeux par préférence pour éviter de faire des choix sur un coup de tête quand vous aurez à les faire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, euh, n'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, dans la description, vous pouvez vous inscrire au Conseil Quotidien. Donc, c'est un conseil que j'envoie par mail, par jour, pour donner euh, des astuces pour réussir ses études, des méthodes de travail, tout ça. Tout ça, c'est englobé dans les mails. Donc, je fais du contenu quotidien et je vais faire pour 2020... Euh, 2021, pardon, je me suis pas remis à jour, une vidéo par semaine, au moins. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien. Et j'attends vos réactions dans les commentaires et je les lirai et je répondrai à tous vos commentaires. Bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.